Vous rapprochez, vous vous mettez un ballon pour 3, un ballon pour 4 ou 5, un, 2 3 mètres, 4 mètres, jonglage en passe et va. Côté, deux, deux de d'un côté, 2 de l'autre, jonglage en passe et va. Voilà. Ben, Mets-toi là, ballon sur les extérieurs, deux ballons par groupe. C'est une, une, une grosse satisfaction parce que jouer une équipe qui est de niveau supérieur, et gagner c'est toujours bien, c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le club, ça fait parler de tout le monde. Voilà, maintenant il ne faut pas s'arrêter là, il y a un autre tour qui arrive et si, euh, si on ne le prend pas sérieusement, bah, ce qu'on aura fait avant n'aura servi à pas grand chose. Donc il faut, il faut continuer à être, euh, à être concentré sur ce qu'on veut faire. J'insiste dans votre tête, oui, on n'y va pas, euh, on y va avec nos armes aussi fort qu'eux, voire peut-être meilleur. La force de ce groupe, c'est son, son envie de se retrouver, c'est son envie de faire les choses ensemble, et puis c'est son envie de... Voilà, j'ai coutume de dire qu'il y a un ADN, et on le retrouve sur le terrain. Ils, sont, euh, ils se battent les uns pour les autres, et tant qu'il y aura ça, on pourra avancer. Ce qui était compliqué à mettre en place, c'est tout ce qui est le protocole sanitaire, puisqu'on sait quand même qu'on est dans une période un petit peu particulière, où il a fallu euh, la désinfection des vestiaires, il a fallu euh, euh, être les accompagner parce que dès que effectivement les joueurs quittaient les vestiaires, à chaque fois, il ils avait le protocole pour tout désinfecter et tout. Et ça a été quand même assez lourd à mettre en place, mais euh, bon, je pense que ça y est, on est rodé, et puis euh, maintenant, ils n'ont plus qu'à gagner. Là au milieu, il faut faire ça à chaque fois. Allez